Il était une fois, dans un village, une petite fille, si jolie et si gentille que tous ceux qui la connaissaient l'aimaient. Sa mère l'adorait, et sa grand-mère encore plus, si cela est possible. La vieille dame lui avait fabriqué une cape de couleur rouge, ou chaperon. La couleur et la forme de cette cape, elle est si bien à la fillette qu'elle s'en habillait tout le temps. Et bientôt, tout le monde aux alentours ne la connut plus que sous le nom de « petit » Chaperon rouge Un jour, la maman du petit chaperon rouge avait fait de belles galettes dorées. Elle appela sa petite fille et lui dit « J'ai appris que ta grand-mère est malade. Va voir comment elle se porte et donne-lui ce petit pot de beurre frais et cette galette feuilletée. Mais surtout, ne t'amuse pas en route car tu dois revenir avant le coucher du soleil. » embrassa sa mère et partit gaiement, promettant d'être bien sage. La grand-mère du petit Chaperon Rouge vivait dans le hameau voisin. Elle habitait une jolie maison blanche près d'un moulin. Pour y arriver, on devait traverser un bois assez grand, et c'était une agréable promenade. Chaperon Rouge marchait d'un pas pressé, sa galette sous le bras et son pot de beurre à la main suivant une clairière qui aboutissait au boulin. À peine avait-elle fait un bout de chemin, qu'elle aperçut Compère qu le loup. Justement, il était très affamé et fut ravi de la rencontre. Il lui aurait été facile de sauter sur le petit chapeau rouge pour la dévorer, mais il se dit que sûrement les cris de l'enfant attiraient les bûcherons qui travaillaient non loin de là. « Il vaut mieux, » pensa-t-il, « agir par la ruse. » S'approchant doucement de la petite fille, il prit sa voix la plus aimable pour lui souhaiter le bonjour, et il ajouta « Où allez-vous ainsi, ma belle enfant ?»« Je vais chez ma grand-mère, » répondit chapeau en rouge. « Porter un petit pot de beurre et cette galette que ma mère lui envoie. » « Et où demeure votre grand-mère » demanda encore le rusé personnage. « Près du moulin, qu'on voit tourner là-bas, » riposta la naïve enfant. « Elle habite ainsi toute seule ?» insista le loup. « Oui, » fit Chaperon Rouge. « Et maintenant elle est faible et malade. »« Ah, ah !» répartit l'animal, « très intéressant. Je vais aller la guérir. » Prenez ce chemin-là et moi celui-ci. Nous verrons lequel de nous deux arrivera le plus vite. La fillette entra dans le sentier que lui désignait le loup. Elle y aperçut des noisettes qu'elle se mit à croquer. Puis elle cueillit du chèvrefeuille qui paraissait fleurir tout exprès à la portée de sa main. Pendant ce temps, le loup Certain de n'être plus vu par la petite fille, continua la clairière et en quelques bonds atteignit le moulin. Quand le chapeau en rouge eut fait un gros bouquet, elle se laissa entraîner à attraper des papillons, puis elle s'amusa à poursuivre un écureuil, à voir jouer des petits lapins. Ils étaient si drôles, l'un rongeant une feuille, l'autre faisant sa toilette, on aura dit qu'ils se frisaient les moustaches. Le chapeau en rouge en rit si fort qu'elle les mit en fuite. Tandis que le petit chaperon rouge flânait tout à son aise, compère le loup frappait à la porte de la grand-mère. « Toc, toc, toc !»« Qui est là ?» demanda une voix cassée. « C'est votre petite fille, chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un pot de beurre, que ma mère vous envoie, » répondit le loup en imitant l'accent de la fillette. « Tire la chevillette et la bobinette gérera !» répondit la voix. D'un coup de patte, le loup tira la ficelle et le loquet tomba et la porte s'ouvrit. Aussitôt, la méchante bête se jeta sur la pauvre vieille femme qui était dans son lit et la dévora en deux bouchées. Puis, mettant son bonnet, il se glissa à sa place sous les couvertures et attendit. « Toc, toc, toc » fit-on à la porte au même moment. « Qui est là ?» demanda le loup en imitant la voix enrouée de sa malheureuse victime. « C'est votre petite fille, chapeau rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »« Tire la chevillette et la bobinette chère, répliqua le loup d'une voix cassée. Chapeau -en rouge obéit et entra, comme le loup l'avait fait tout à l'heure. Lorsque le féroce animal l'aperçut, il se cacha sous les draps, de façon à ne laisser voir que ses yeux et son bonnet. « Grand-maman, comment vous portez-vous » demanda Chapeau -en rouge. Un grognement lui répondit. « hum. Vous paraissez bien enroué, » dit encore l'enfant. « Oui, je suis encore très enrhumé !» prononça la voix nasillarde du loup. « Mets ta galette et le pot de beurre sur la table !» continua l'horrible bête. « Et viens plus près de moi !» Le petit chapeau en rouge s'approcha du lit. Elle fut bien étonnée de voir combien sa grand-mère paraissait changée. Elle écarta le rideau et s'arrêta effrayée, sans bien savoir pourquoi. « Sans doute, » pensa Chapeau rouge. « C'est ainsi que grand-maman a l'air dans son pyjama. » Le loup, qui jusque-là était resté tourné du côté de la muraille, sortit son museau. « Oh ma grand-mère » s'écria Chapeau rouge. « Comme vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant !» répondit tendrement le loup. « Oh ma grand-mère Comme vous avez un grand nez !» » dit la petite fille avec un léger tremblement. « C'est pour mieux te sentir, mon enfant, » répliqua encore le loup. « Oh, ma grand-mère, » continua Chapeau en rouge, « que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant !»« Oh, ma grand-mère, comme vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant !» « Oh, ma grand-mère, comme vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant !»« Oh, ma grand-mère, comme vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux te manger !» En disant ces mots avec un mauvais rire. rire, le loup se tourna brusquement sur le petit chapeau en rouge qui tomba par terre en poussant des cris perçants. « Ah !» Le loup voulut sauter sur elle pour la dévorer. Il trébucha dans la couverture et manqua son coup. Mais il se dégagea bientôt et saisit l'enfant dans ses griffes. « Ah !» s'écria l'infernal infer... personnage. « Tu ne m'échapperas pas !» Et ses crocs s'approchaient de la malheureuse petite fille. Au même instant, la porte vola en éclats et un homme armé d'une hache parut sur le seuil. Cet homme était le bûcheron le père du petit chapeon Rouge. Il revenait de son travail lorsqu'il rencontra sa femme accourant à travers le bois, remplie d'inquiétude. Chapeon Rouge, parti depuis longtemps, n'était pas encore revenu. Partageant ses craintes, le bûcheron revint précipitamment sur ses, bas, sur ses pas, le fusil sur l'épaule pour chercher son enfant. L'anxiété du père grandissait au fur et à mesure que l'heure s'écoulait. Il doubla le pas et appelait en vain « Petit chapeau en rouge Petit chapeau en rouge !» Comme il s'approchait de la maison de la grand-mère, il entendit des cris aigus. Plus de doute, c'était la, la voix de sa petite-fille. Le désespoir augmentant son énergie, il ne s'arrête pas à ouvrir la porte, mais l'enfonce à l'aide de sa hache. Le loup terrifié lâche sa proie. Avant que le féroce animal eût pu se défendre, il tombait la tête fendue d'un seul coup de hache et baignait dans son sang. Il était temps. Une minute plus tard, il ne serait rien resté du joli petit chapeau en rouge. La pauvrette, heureusement, n'était que blessée. Son papa la prit dans ses bras et la ramena chez lui. Qu'on juge de la joie de la maman lorsqu'elle revit sa petite fille et qu'on lui raconta le danger qu'elle avait couru. Malheureusement, elle fut bien triste d'apprendre la fin si cruelle de sa pauvre vieille mère. Longtemps, le petit chapeau en rouge resta malade de la peur qu'elle avait éprouvée en se sentant sous les griffes de la bête féroce. Ce fut une rude leçon qu'elle n'eut garde d'oublier. Devenue vieille, elle, raconta, elle racontait encore son histoire à ses petits-enfants pour les inviter à la prudence. Fin